Voici Jeanne Vaubernier, dit l'ange. Un ange tombé du ciel. Vous attendez, moi Je t'aime. C'est pas ça l'amour. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie Pour aller où Jean Dubarry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jade Dubarry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi À la baguette. Qu'est-ce <rire> Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Je vous le sais. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses. T'es en train de découvrir. Côté sombre du roi.